un constat d'émergence d'antibiorésistance sur les animaux d'élevage qui consomment des, des, des antibiotiques, mais aussi chez l'homme qui provoque chaque année entre 30 et 35 000 morts parce qu'on n'a pas de solution antibiotique pour certaines bactéries qui ont développé ces antibiorésistances. Et donc l'idée, c'est de constituer une réserve d'antibiotiques qui soient des antibiotiques dont on connaît la grande efficacité et qui nous permettent d'éviter l'émergence de nouvelles antibioresistances et qui nous permettent surtout de lutter quand il y a une antibiorésistance contre des bactéries qui sont réputées antibioresistantes. Donc c'est un, une double entrée, c'est affaiblir l'émergence de ces antibioresistances et avoir des parades, des solutions lorsqu'on en constate une et qu'on a besoin de lutter contre des bactéries qui sont concernées par ces antibioresistances. Leur utilisation serait ou interdite ou euh, limitée. En tout cas limité dans le sens où euh, aujourd'hui, sur un certain nombre de pratiques d'élevage, on a tendance à utiliser de, fa de façon systématique une molécule antibiotique quand on constate qu'un animal ou deux animaux euh, ont développé une maladie. Et, et du coup, dans cette logique-là, euh, pour éviter que tout le troupeau soit contaminé parce qu'on a un ou deux sujets qui sont, qui sont concernés, on traite tout le troupeau dans une logique antibiotique préventive. Donc ça, c'est une, une incohérence de laquelle il faut absolument sortir euh, mais euh, ces antibiotiques de réserve peuvent être utilisés euh, sur euh, des problématiques bien ciblées, mais surtout plus dans ces logiques où euh, systématiquement on déploie une stratégie antibiotique. Et, et l'autre idée, c'est de dire qu'il euh, faut qu'on sorte de ces logiques d'utilisation systématique et massive des antibiotiques. Utilisons tout ce, tout ce dont on dispose en solution d'anticipation, en solution préventive, et, et que l'antibiothérapie soit vraiment... Euh, la phase ultime quand on aura épuisé toutes, euh, toutes les autres solutions. Ça veut dire qu'on s'attaque aux causes et non pas aux conséquences.